salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui petit déballage d'une super petite enceinte je ne sais pas si vous connaissez ça mais cette enceinte peut-être customisable le top du top les amis c'est parti salut à tous les amis j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va parler de tmb panda speaker c'est une enceinte entièrement customisable par vos soins c'est vraiment le top elle a un son du top du top on va la déballer et pourquoi je vous présente cette petite enceinte ultra géniale je trouve cette enceinte ultra sympathique en termes de design en termes de son accessible bien sûr ios android on va tout de suite la déballer les amis c'est parti surtout si tu aimes les vidéos de customisation si tu aimes ios android windows et mac si tu aimes les démos et si tu aimes les unboxing abonne toi sur cette chaîne vision high tech la chaîne qui parle d'accessibilité, d'high-tech, vidéo, et c'est parti pour cette vidéo les amis. On est donc face au package, on va faire ensemble le déballage. Cette petite enceinte customisable est vraiment ultra géniale. Je vous mettrai le lien dans la description où vous pouvez trouver ce genre d'enceinte, sinon vous n'avez qu'à marquer TMB Panda Speaker, customisé et vous allez trouver ce genre d'enceinte franchement le top on est sur une petite boîte rectangulaire on va ouvrir ce package alors ce que je trouve super génial dans ce genre d'enceinte c'est vraiment son style on est sur une petite enceinte super puissante et entièrement customisable je vous mets en gros sur votre écran l'intégralité du packaging alors on la déballe alors bien sûr cette enceinte sera compatible ios android alors ça peut être une superbe enceinte qui peut customiser votre bureau, partager votre quotidien. Vous pouvez donc la prendre. Elle est compatible VoiceOver Talkback, elle est compatible Commentary Scream Reader, elle est compatible de tous les amis. C'est une petite enceinte en forme de petit bonhomme avec par exemple un masque ou une paire de lunettes que je vous mets ici en gros, super sympathique. Et c'est d'ailleurs à cet endroit là que va sortir le son. C'est vraiment le top. Alors on peut s'apercevoir que ce petit bonhomme porte un casque audio sur la tête, c'est franchement cool, des petits pieds. A l'arrière on trouve sa connectique et on va trouver trois boutons. Bouton marche arrêt, juste à la gauche de la connectique et à sa gauche on aura donc un bouton avance rapide et retour rapide et pour gérer le son. J'adore le côté lunettes de soleil, masque en fait, là où va sortir le son qu'est ce qu'on trouve ensuite dans le package et eh bien les amis ici écoutez ça on va tout simplement trouver le stylo à billes, le stylo encre pour customiser notre enceinte c'est de la folie vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre enceinte vous pouvez marquer ce que vous avez envie et ça c'est le top par exemple si je lui fais Alors grâce à ce crayon qui, qui s'efface d'ailleurs, vous allez pouvoir customiser, marquer, faire des dessins, faire ce que vous désirez sur votre enceinte. D'autant plus qu'avec cette enceinte, vous allez pouvoir passer des appels, recevoir des appels, répondre aux appels grâce au petits boutons qu'il y a derrière. Or le coût de cette enceinte, on est sur à peu près une quarantaine d'euros. Vraiment, cette enceinte est géniale de par son design, c'est vraiment cool. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle petite enceinte si ça vous donne envie d'avoir cette enceinte à customiser, à peindre soi-même. Vous pouvez tout écrire dessus, vous pouvez jouer les graffeurs, vous pouvez tout graffer ce que vous voulez sur cette enceinte, c'est ultra génial. Alors, est livrée avec l'enceinte donc son câble de type micro USB vers USB A pour la recharger. Et voilà donc tout ce qui est livré avec cette enceinte. Bien sûr, vous pouvez la connecter à n'importe quel appareil Bluetooth. On va tout de suite la connecter à notre iPhone et voir le son qu'elle dégage. Alors, on va démarrer notre petit bonhomme TMB Speaker. On le retourne. On appuie sur le tout petit bouton à la gauche de la connectique. Écoutez ce qui se passe. On a donc notre enceinte qui clignote. On est prêt à partager notre enceinte. On part sur notre iPhone. Réglage. dans réglage oui. dans bluetooth TNB, Panda. on s'aperçoit que notre enceinte est bien présente on la valide TNB, Panda. connexion court. on vient d'entendre le petit bip comme quoi la connexion a bien réussi agent sur 5 réglage agent sur 5 doc téléphone 20 safari message 31 messages non lus. On va mettre un petit peu de musique pour voir si le son est bon. C'est parti. Alors comme vous pouvez voir, cette enceinte est vraiment très petite. 3 heures d'autonomie. Elle possède une batterie de 300 mAh. Il y a de quoi faire. Ça rentre dans une poche de chemise. Et le son est vraiment parfait. Vous pouvez par exemple l'utiliser lorsque vous faites de la numérisation avec votre voice voiceover, votre tallback. Comme je vous ai dit, elle est compatible Android et iOS. Alors montre le son. petite basse, franchement c'est le top là vous entendez actuellement sur votre... actuellement vous entendez l'enceinte fonctionner Alors, vous pouvez gérer l'enceinte avec les boutons volume de votre smartphone. Vous pouvez donc gérer avance rapide, retour rapide à l'arrière. Je vous simplement que je l'adore, cette enceinte. C'est vraiment le top. Cette enceinte. Alors, ici, j'ai lancé un appel à partir de mon enceinte. Alors ça va ou quoi es, tu, tu vas passer sur YouTube là. là Tu passes sur YouTube là dans un petit bonhomme, c'est pas cool ça Ben bah, ça fait robot. C'est normal, c'est un robot là qui te parle. Ouais, J'ai entendu YouTube. Donc tu vas passer sur YouTube grâce à la TMB Picker, une petite enceinte bonhomme. Je te rappellerai plus tard, salut. Deux fois rapidement, je lance un appel et une fois, je raccroche. Juste avec mon enceinte, ici, je lance mon appel une fois. Ça, ça se passe sur le bouton marche arrêt, le bouton complètement à gauche de l'enceinte. Ici, je peux décrocher si je veux. Oui Ouais. Alors attention, quand vous appuyez deux fois rapidement sur le bouton marche arrêt, ça lance le dernier appel qui a été fait sur le téléphone. Voilà donc pour cette petite enceinte customisable, la TMB Speaker Customisable, donc une petite enceinte ultra sympathique que j'avais envie de vous présenter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si vous aimez donc les nouveautés high-tech. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision High-Tech. E Salut à tous